autant de l'associatif que de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui vont euh, chercher à faire ça avec des structures euh, plus tournées vers euh, le, le bien commun, d'autres euh, qui, de, euh, de, qui ont une logique de, de gagner de l'argent avec, avec euh, et on n'est pas forcément contre, tant que euh, l'objectif, c'est d'améliorer la manière dont la démocratie fonctionne. Il y a un moment, je me posais des questions sur euh, sur la démocratie locale, j'ai décidé de partir faire un tour de France pendant six mois, euh, en stop, et, euh, pour aller interviewer 111 euh, maires ou candidats aux élections municipales, euh, en amont des, des dernières municipales, euh, et les interviewer sur eux, euh, leur vision de la démocratie, comment est-ce qu'ils pratiquent la démocratie locale. Suite à mon tour de France, notamment, je, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'élus qui avaient envie d'aller vers euh, une nouvelle forme de démocratie locale, qui avaient envie d'expérimenter des choses, mais quand je creusais un peu, quand je demandais euh, Comment est-ce que vous voulez faire cette démocratie plus citoyenne C'était sur le, la liste, euh, c'était dans le programme de beaucoup de gens, mais finalement... Euh, il me disait, je ne sais pas, force, je, je vais mettre les gens autour de la table. Ça veut dire quoi, mettre les gens autour de la table à 10 000 personnes, quand on est sur un territoire de 10 000 personnes C'est juste pas possible, quoi. il n'y a pas une table assez grande. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut utiliser des outils, il faut utiliser des méthodes. Le numérique peut euh, servir, mais pas que. Il faut aussi des choses qui se passent euh, dans, dans des salles, dans des, euh, sur des places de village, euh, dans des euh, amphithéâtres. Et tout ça, cette, euh, cette ingénierie de, de, la, de la démocratie, et, et, et, ben, il faut le... Il faut l'expérimenter, il y a plein de choses à essayer. Et donc, euh, en revenant de ce tour de France, j'ai eu cette envie de, de porter un programme qui s'appelle Territoire Hautement citoyen, qui est une proposition faite aux, aux élus locaux qui veulent engager une transition démocratique sur leur territoire. C'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que les citoyens de leur territoire euh, deviennent des acteurs de ce territoire, euh, des acteurs au service de l'intérêt général, donc de faire en sorte que leur territoire devienne un écosystème euh, en capacité d'agir de, de, concrètement. Et donc, le rôle de l'institution est en train de changer sur ces territoires que, que j'accompagne. Ça, ça passe d'une logique de « on est euh, des, euh, des prestataires de services publics » presque, à une logique de « on est des animateurs d'un écosystème citoyen, euh, de, de gens qui font euh, une partie du service public, qui font en tout cas des actions au service de l'intérêt général. Euh, C'est ça la logique de territoire hautement citoyen. Comment est-ce qu'on fait Il y a une méthode ouverte donc euh, qui peut être re -re -re reprise par beaucoup de gens, adaptée, etc. Euh, euh, Au-delà de la méthode ouverte, il y a le principe de d'accompagnement à expérimenter. C'est-à-dire que la méthode, c'est bien, mais euh, si on peut avoir une manière d'accompagner les élus pour mettre en œuvre cette méthode, c'est encore mieux. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc Pas moi tout seul, hein. on est pas mal de, de personnes à proposer aux, aux collectivités de les accompagner dans la mise en œuvre de cette méthode de transition démocratique. C'est un, un réseau d'acteurs. Il y a énormément d'élus qui me disaient dans mon tour de France ben, j'ai envie de, de faire mais je ne sais pas comment faire et comment on fait les voisins et là où ça marche bien pourquoi ça marche bien ou pourquoi ça marche pas et donc c'est un réseau d'acteurs où on fait des visites de territoires intéressants à aller visiter des territoires exemplaires où on fait des, des rencontres ou de, ou de la formation pair à pair pour que des gens qui ont réussi quelque chose à un endroit puissent le diffuser à d'autres donc c'est euh, un réseau, une méthode euh, et, euh, et peut-être peut bientôt un label pour aussi pouvoir reconnaître les territoires dans lesquels il y a cette démarche de transition euh, démocratique qui est engagée.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 euh, ce qui me permet aussi, le fait de travailler sur ces questions de démocratie, de rencontrer des gens qui me disent « mais moi j'ai envie de travailler euh, sur euh, une nouvelle gouvernance pour euh, mon territoire » ou « j'ai envie de travailler pour euh, repenser, j'en sais rien, un atelier créatif pour penser une politique publique différente. » Pour gagner ma vie, je suis designer de politique publique, je suis designer euh, auprès de collectivités, euh, surtout, euh, qui veulent euh, faire des ateliers créatifs euh, ou, ou faire une politique publique plus euh, proche du citoyen et je les accompagne là-dedans. Donc j'ai, euh, on va dire… Euh, un tiers temps freelance, auto-entrepreneur, pour gagner ma vie, notamment auprès des collectivités, et deux tiers temps bénévole sur, sur, sur le Parlement citoyen, sur territoire hautement citoyen et démocratie ouverte. D'abord, c'était un collectif complètement informel, et puis petit à petit, on a organisé des événements, ça demandait un, un, un budget, euh, donc euh, on a créé une association qui permet euh, d'aller chercher de l'argent euh, auprès, de, en faisant du crowdfunding, donc auprès des, des gens indirectement intéressés à financer ça, en faisant euh, des adhésions des membres qui aussi euh, donnent de l'argent, en allant chercher de l'argent public pour des subventions, parce qu'on est quand même sur un objet public et de politique publique, et, et donc euh, on ne on de, de, de, de, de, de, de, voilà, se pose pas de questions à aller chercher de l'argent public quand on peut en avoir, et c'est compliqué, mais une fois de temps en temps, on a, on a des subventions. On va aussi chercher de l'argent auprès de privés et d'entreprises, qui sont prêtes à, à investir sur les questions de démocratie parce que la question de la gouvernance et de la démocratie en entreprise c'est aussi euh, super important et, et essentiel. Donc démocratie ouverte aujourd'hui ça se finance comme ça mais clairement chaque projet ou chaque programme du collectif euh, doit trouver son propre financement. Typiquement on a lancé parlement et citoyens euh, et, euh, et le, le modèle qui a été trouvé autour de parlement et citoyens cette plateforme pour co-construire les lois c'est euh, la création d'une start-up par certains membres euh, de démocratie ouverte qui euh, construit un logiciel d'intelligence collective, qui vont vendre à des entreprises, qui permet derrière de, euh, de le mettre à disposition de l'association pour faire vivre le projet Parlement et citoyens. Il y en a d'autres qui vont partir dans d'autres modèles économiques. Il y a un peu de tout qui s'essaye, mais en tout cas, il faut que les projets aient leur propre modèle économique. C'est une forme d'immobilisme de l'institution, de, de c'est-à-dire que on est assis sur des bases euh, qui, euh, qui, qui ont des racines historiques extrêmement profondes et, et la culture aujourd'hui de la délégation, la culture de, euh, euh, du chef qui décide, la culture euh, de euh, la compétition plutôt que la, la coopération, c'est des choses qui sont très ancrées dans notre société et, euh, et pour moi c'est ça qui, qui bloque le plus. Alors il y a plein de manières dont, dont ça, ça va se révéler ça, mais c'est notamment euh, des... Des, des institutions qui sont frileuses à, à essayer des nouvelles manières de faire et des nouvelles choses. C'est notamment des, euh, euh, des porteurs de projets qui parfois ne euh, sont pas forcément au clair eux-mêmes sur, euh, sur, sur le projet politique qu'ils proposent derrière. Donc il y a un, un besoin de, aussi, euh, à l'intérieur du collectif, de, euh, bah, de se mettre au clair sur qu'est-ce qu'on veut défendre comme vision de société. Euh, et, et je pense que c'est un des trucs qui manque aussi, et clairement, c'est euh, une vision commune, partagée. C'est peut-être ce qu'on est en train d'essayer de construire euh, dans ces réseaux de la transition. Euh, Aujourd'hui, on sent qu'il y a plein de choses, mais ça ne fait pas encore complètement système. Et, et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans une logique euh, attentiste, en disant les politiques ne font pas ceci, les politiques ne font pas cela, euh, et qui eux-mêmes ne sont pas prêts à être, des, des, à être acteurs. Quoi. Donc euh, les deux freins, ça serait l'institution qui n'est euh, pas forcément prête à être agile et à évoluer vite, mais aussi le citoyen qui n'est pas dans une culture du collaboratif, du faire ensemble. Et donc quand on prend Monsieur Tout-le-Monde, euh, ce, ce Monsieur Tout-le-Monde, il n'est pas forcément euh, prêt à, à devenir acteur. Donc ça, c'est euh, un vrai frein aussi. C'est d'une part d'oser y aller, quoi, de se lancer, euh, parce que moi, je suis designer de formation et, dans la culture du design, il y a le fait de prototyper, de faire de l'essai-erreur, de bricoler, de d'essayer donc de partir sur le terrain les, les, les pieds sur le. dans la glaise, quoi, pour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 Right